vous ouvre ses archives. Tise en interview par la Fédération Hero. Retour sur le plateau de euh, la manette avec comme promis. Eh bien les Johnny-Jean en converse, euh, en converse. oh là là là, Ben bah, non, même pas en converse du coup. <rire> et non. Euh, Joliment fait. T'as vu <rire> oh, Qui sont donc avec nous euh, pour cette émission bah, D'abord, je vais vous demander tout simplement qui est autour de la table. Bah, du coup, euh, moi c'est Thibaut, je, suis, euh, je fais du chant et, la, et de la gratte euh, dans johnny Jean. Ouais. Et moi c'est Aurélien, je suis à la basse et un petit peu au cœur. D'accord. Toujours au cœur et à la guitare solo. Ok, est-ce qu'on peut faire un petit peu euh, Même si certaines euh, radios ont déjà parlé de vous Mais pour les autres, refaire un petit peu l'historique euh, du groupe euh, Comment ça vient, tout ça Et puis on parlera un petit peu plus esthétique tout à l'heure Yes, bah alors du coup, en fait, c'est parti d'un ouais, groupe de lycée En fait, enfin, euh, on avait tous euh, plus ou moins un peu en commun On s'est tous euh, rapprochés en, en, en se lançant dans la musique peu à peu En, en même temps, c'était pas non plus... Euh... Enfin, c'était notre premier groupe, quoi Ouais donc on a commencé comme ça euh, et, euh, et en fait euh, le, ce, ce groupe s'est euh, dissous Et euh, on est reparti euh, Sur euh, une autre dynamique Du coup parce que c'était un groupe Un peu plus de reprises et tout Là avec vraiment l'envie de, de faire nos chansons et, euh, et dans un style un peu plus différent Parce qu'à la base c'était euh, C'était un peu du grand C'était la reprise euh, euh, ouais, ouais, ouais, Red euh, américain euh, euh, ouais, Blink ouais, 182 Les trucs comme ça quoi, un, peu, un peu punk rock Qu'on pouvait écouter euh, à l'époque Ouais ouais c'est ça et, euh, et du coup maintenant euh, Ouais ça a changé un peu De, de, de direction de, de direction exactement et on rem... Du coup en fait le groupe C'est plus ou moins Enfin euh, c'est pas vraiment refait à l'identique Mais euh, y a, on est trois membres Du groupe euh, de base Et euh, le frère de, de Benjamin Du coup Benoît Qui à la batterie Qui nous a rejoint au début Pour aider Puis finalement Finalement, ouais. il est resté. On a accroché, il a accroché. Du coup, ça, ça a marché. Et du coup, tout ça a mis bout à bout. Ça fait combien de temps que vous jouez ensemble Oh, mis mi mi à bout ça doit oh, faire sept ans ouais, ouais, ouais. Pense, ouais. oui donc il y a ça déjà doit... des réflexes bien installés ouais. je suppose ah, euh, oui. quand on est en répète ou quoi oui, ça, ça, ça commence marche ouais. tout seul ouais. <rire> euh, tu as pu nous citer quelques groupes justement qui étaient au départ voilà ce que les, les reprises le répertoire qui était ouais. fait euh, quand, quand vous faisiez des, des reprises euh, est-ce qu'aujourd'hui même si les choses ont changé du coup on est toujours sur un répertoire rock pop rock euh, anglophone euh, ouais anglophone <rire> anglophone parce que parce qu'on a toujours écouté de ça en fait tout vraiment... simplement ouais ouais c'est venu naturellement puis en plus euh, en plus du coup c'est euh, moi qui, qui, qui écrit les chansons et du coup euh, enfin euh, le français pour moi c'est trop compliqué quoi j'y arrive pas <rire> et, et, et du coup euh, on est resté dans l'anglais euh, l'anglais de, de ce qu'on écoute tout le temps quoi et du coup, dans ce que vous écoutez maintenant, puisque tu nous as cité quelques groupes en disant « Oui, mais on écoutait au collège, c'est que je ouais. suppose que vous écoutez un peu moins Blink-182 maintenant. » euh, Et du coup, si on peut, voilà, pour donner un petit peu l'univers musical un peu plus précis à des gens voilà, qui vous auraient pas encore entendu, même si évidemment on va écouter de la musique tout à l'heure, quelques références de, de, de, de groupes, ce genre de choses eh bien, on, on écoute tous ensemble les Hives, les ouais. Strokes, les Arctic Monkeys, euh, les projets de, de Jack White, donc les raconteurs, ses projets solo, euh, les White Stripes. Et euh, ouais, donc c'est vraiment un univers un peu plus rock, rock garage, euh, un peu plus énergique, quoi. Ouais, ouais, en passant, ouais, du, du coup, euh, en, en mélangeant un peu cette vague euh, Strokes, Vaccines, enfin euh, un peu euh, du rock euh, anglais posé, enfin... Euh, Très, très carré on va dire Mais en mélangeant du coup ouais, euh, des White Stripes des, des, des Hives Qui font que, que ouais On aime bien aussi cette énergie là euh, Cette énergie un peu dégueulasse ouais. Ouais. <rire> Effectivement, puis alors du coup c'est rigolo Tu cites les Hives, ils ont commencé justement sur des labels Comme Epitaph qui était les labels De punk rock à roulette ouais, euh, ouais, comme ça, ce exactement. que vous écoutiez Qui derrière ont évolué sur un truc Plutôt garage ouais. en prenant vraiment Du rock and roll pour finalement Arriver à un truc plus ouais. rock euh, Pas standard mais je ouais. veux dire euh, sur un format plus sur pop, plus populaire quoi. Ouais, ouais, voilà. Exactement, mais c'est vrai que le, ouais, Les lives c'est vraiment je pense euh, Une des grosses sur grosse influences Surtout ouais. le début de carrière ouais. mmh. Et ouais, de, ouais. Les deux trois premiers albums euh, principalement Ok Et euh, du coup sur ces... Qu'est-ce que qu -ce qu les gens peuvent voir sur scène Alors on s'imagine qu'on a, a une formation Un peu entre guillemets classique, basse, euh, guitare, batterie euh, C'est quoi les plus pour, les plus euh, le plus scéniques notamment. L énergie, l énergie, ouais. scénique notamment l'énergie c'est vraiment notre le truc sur lequel on on, on a tout, hein. le plus quoi voilà. c'est vraiment c'est euh, des, des morceaux qu'on veut euh, qu'on veut entre guillemets simples enfin euh, on peut facilement comprendre quoi on veut pas partir justement dans des enfin ça Je sais que moi par exemple ça peut m'arriver d'écouter un peu de enfin, d'avoir entendu à la fourmi des groupes de matroc, des trucs comme ça qui sont vraiment j'ai j'ai bien bien kiffé mais c'est vraiment pas dans cet esprit là qu'on veut partir quoi vraiment un truc assez simple mais mais efficace quoi plus accès enfin accessible ouais. entre guillemets ouais. ou ce genre de choses ouais. euh, du coup musique populaire hein. de toute façon on parle de rock on est ouais, en oui, plein dans... dans ce qu'on appelle les... les musiques populaires hein. donc bah, là dessus ouais, ouais, ça peut ouais. être rassureux. Tu mets sans problème. Oui oui oui, non oui. mais ça mais... enfin voilà, si, si, les, gens, euh, voilà. si ouais. les gens euh, trouvent que les, ouais, les, le, le début des Hives ou, euh, ou les raconteurs euh, c'est populaire, bah, je pense qu'ils peuvent aussi nous mettre dedans. Ouais. Yes. Euh, est-ce que, euh, du, du coup, quand, je, je reviens un petit peu à la scène parce que euh, on, de temps en temps, il y a, le chant lead est libre de guitare, donc ouais. euh, voilà, arrive à être euh, justement là, on parle des Hives ou de etc., où on a un chanteur vraiment seul qui, ouais. certes, peut jouer de la guitare de temps en temps, mais euh, est-ce que ça c'est vous est-ce que finalement on se dit euh, euh, voilà est-ce que le chanteur des fois se sent pas mal à l'aise parce qu'il faut aussi combler euh, comment comment comment ça se gère alors, ça sur scène alors de, bah déjà c'est vrai qu'on en fait de moins en moins Là, non, on, oui. on réduit un maximum les morceaux où ben bah, moi du coup j'ai pas de guitare mais en fait euh, tout, fin, tout se fait sur l'esthétique du morceau quoi. On, on, on écrit le morceau et on se rend compte que, que la deuxième guitare soit serait trop soit enfin ouais servirait à rien quoi du coup ça s'est fait naturellement quoi mais euh, là c'est vrai que plus ça va plus on part euh, à oui, on cherche les... à mettre une deuxième guitare des guitares qui se répondent ouais, c'est bah, vrai que au début euh, au début aussi c'est parce que c'était un peu... enfin, euh, bon, j'étais pas forcément... enfin... Euh, non je sais pas trop comment le dire mais euh, du coup euh, ça s'est fait comme ça quoi des morceaux oui. où euh, Benjamin ramenait sa gratte et euh, et moi du coup je savais pas je savais pas quoi faire dessus et on se disait qu'il n'avait pas besoin quoi et là euh, et ouais. là plus ça va plus on arrive à, à trouver des à, trucs à, complémentaires ouais, voilà. euh, les deux grattes voilà parce qu'on essaie quand même de enfin sur les, la plupart des morceaux on, on essaie de, de pas faire les mêmes parties quoi il y, y a rien qui c'est enfin s'il y, y a trois instruments enfin trois trois enfin basse et deux guitares c'est pour que chacun fasse sa partie. quoi Il n'y a pas de... Enfin, on veut pas d'avoir du... une guitare juste pour avoir une... C'est pas pour... juste pour grossir le son. C'est ça. Mmh. Euh... Du coup, vous parlez euh, ces moments de compos, c'est que ça a changé. Peut-être qu'il y a à un moment donné quelqu'un qui a apporté plus euh, la majorité de la matière. Et puis finalement, le fait que maintenant, euh, ce soit composé les morceaux réfléchis à deux guitares, c'est que vous avez, euh, au fur et à mesure de l'évolution, changé un peu la manière dont vous faites vos morceaux ou... Non, pas spécialement. Non, non. Enfin, on... généralement, on parle vraiment d'un riff, que ce soit de... de gratte ou de basse et derrière on construit tout le morceau autour quand je pense ouais, plan ouais, beau, ouais, ouais, euh, ça ouais. ouais ouais non mais complètement mais en fait c'est plus <rire> chacun euh, écrit que... sa partie voilà. et c'est de la compléter pour que le morceau rende un peu quelque chose et, de bien et, quoi et euh, parmi les, les atouts je pense aussi c'est euh... C'est qu'Aurélien à la basse fait vraiment une, fin une partie, euh, fin la plupart du temps, une partie basse qui n'est pas vraiment carrée. Euh, justement, dans, par exemple, dans nos, dans, dans nos références, on cite les strokes, mais les strokes, c'est vrai que c'est souvent un cas de notes de basse ou un truc comme ça, par exemple. Ouais, une complet, basse quoi. qui s'appuie vraiment sur une guitare rythmique. quoi Alors mmh. que là, là on essaie de, de créer une mélodie à travers une basse ouais. qui euh, et est se complète que... avec une guitare rythmique et qui essaie plus... d'améliorer la, la, la guitare lead. quoi. Ouais. Mmh. C'est plutôt moi en, en guitare rythmique Qui fait ouais, bah vraiment le boulot euh, le, le boulot rythmique De la, ouais. la simplicité du morceau quoi. Et après se rajoute euh... Se rajoute la basse et la guitare libre. comment on arrive à bosser un son pour que justement tout ça sorte parce qu'on dit euh, la guitare qui va pas jouer la même chose que l'autre guitare qui va pas jouer la même chose que la basse on a trois parties différentes des fois euh, c'est un peu compliqué à entendre euh, que ça, ça veut dire enfin euh, voilà quel boulot vous avez fait du coup non plus sur le, la compo mais mm -hmm. sur, sur le son sur le travail de son comment on arrive à s'en sortir bah, le travail du son c'est vrai que ça s'est fait quand même beaucoup ensemble quand on a vraiment enfin euh, et puis euh, régulièrement on se remet en question à se dire bon bah là on va faire une répète où on va juste écouter nos sons voir si c'est cohérent quoi et euh, je pense que c'est important parce qu'il faut pas non plus que, que ça devienne un, un brouha quoi ouais. faut pas, que... faut que les sons euh, faut que chacun ait son entité mais, euh, ça. mais que ça se mélange pas n'importe comment quoi ouais, chacun fait sa partie mais bon empêche qu'il faut avoir l'oreille quand même sur la partie de l'autre euh, tout le temps pour euh, voilà savoir ouais. si c'est complémentaire si ça colle bien et puis, euh... après justement moi j'ai une guitare rythmique avec enfin euh, c'est enfin juste deux sons différents euh, on... donc déjà ça permet euh, suivant la couleur du Enfin, ce qu'on veut donner au morceau déjà rien que pour, pour ma partie rythmique déjà je sais laquelle, quel son je vais prendre et puis après ça, ça, ça vient en fonction aussi quoi si, enfin, il y a un son on va dire un peu plus un peu plus métallique un peu, un peu plus à la à la France Ferdinand ou un truc comme ça et en même temps un, un son un peu plus ou sinon un autre son un peu plus dégueulasse justement comme les Hyde ou, ou les raconteurs ouais. et après ça se fait, ça s'imbrique comme ça sur les compos, on a vu que finalement l'harmonie euh, Et le côté chantant du morceau, puisque vous disiez pas tomber dans les trucs un peu trop complexes de musiciens euh, qui parleraient pas aux autres. Euh, une fois que ça s'est mis sur la compo, donc voilà, harmonie, côté chantant. Sur scène, on a compris que le mot-clé, c'était un peu énergie. Ouais. Euh, sur le reste, notamment, par exemple, sur l'identité visuelle ou les textes ou machin, il y a d'autres mots-clés comme ça. -ce que, qu comme, comme pour le rock'n'roll, on a pu dire euh, euh, sexe, drogue, il y a un rock'n'roll, enfin voilà, voilà ou sexe et drogue, ça devait être ouais. des mots forts. Ouais. Et autour du visuel, est-ce qu'il y a eu des mots-clés Comme ça aussi, pour avoir un univers graphique bah, euh, Ouais, bah, simple, efficace Et, euh, et un, peu, euh, un peu Une ambiance froide, justement Pour notre, pour notre visuel et, euh, et une ambiance un peu euh, Un peu dérangeante rend, ouais Un peu, un peu de mal-être, ouais enfin, euh, qui, qui, peut, qui peut rendre mal à l'aise Mais justement, dans lequel, euh, enfin c'est comme ça que nous on veut le voir. Hein. Bien sûr, ça peut pas, ça peut pas dire ça à tout le monde, quoi. Mais euh, ce côté un peu, euh, des fois, on ne s'attend pas à ça. Et du coup, euh, quand on rentre dedans, on fait ah ouais, d'accord, ok, c'est comme ça qu'ils veulent faire le truc, quoi. D'accord. C'est ouais, un peu ouais, comme tu dis, ouais, le malaise ouais, un peu dérangeant. Ouais. Ouais, dérangeant. Ouais. On va rentrer un peu dans la musique, tout simplement en écoutant un extrait. Vous m'avez préparé un premier extrait. Euh, de, de. Voilà, on parlera un petit peu après enregistrement, mais, mais si vous voulez juste présenter ce morceau. Ouais bah, du coup ouais c'est la première chanson en fait, de notre EP, de notre donc on en parlera tout à l'heure. Donc euh, voilà le s'appelle Under Control et cette chanson s'appelle aussi Under Control. Et ben bah, parfait, on l'écoute, on se retrouve juste après. Sur le plateau avec cette interview des Johnny Jeans on vient d'écouter un premier morceau, donc euh, tiré d'un disque qui sort, qui, qui est sorti, qui, est un qui un va sortir qui, dans, ouais, dans très qui peu va de temps. sortir incessamment sous peu, ouais. Euh, Qu'on a enregistré pendant l'année, on va dire, parce que ça s'est fait en plusieurs fois. Hum. Et, euh, et du coup, euh, qui, qui va sortir d'ici mars. Ouais ouais en mars mars 2013 en mars on va faire ouais, notre euh, une première partie qui va nous permettre de, une première partie à la fourmi du groupe Bonne Parias qui va nous permettre aussi de faire euh, l'événement euh, sortie de CD quoi. Alors, euh, avant de parler un petit peu plus de comment ça comment s'est passé l'enregistrement, le studio, etc., je voudrais souligner le fait que, justement, en ce moment, y a, on parle on, de crowdfunding, etc., et de ce genre de choses, et je crois que vous avez pu euh, euh, euh, profiter de ce, ce, ce genre de choses à travers des compilations qui avaient été euh, pré-vendues euh, euh, pré par Internet, ouais, et ce genre de choses. Euh, en, fait, euh, en fait, à la base, du coup, bon, ben là, on, va, on va mixer l'enregistrement et tout, mais euh, L'enregistrement en fait a commencé sur une idée de de, de faire un, une compile qui Limog, qui s'appelle toujours Limoges City Rockers ouais. avec euh, avec plusieurs groupes de Limoges du coup et, euh, et en fait sur sur ce compile là il euh, y a il y a on, on a il eu un, un Ulule qui a été mis en place quoi c'est le un système de souscription par internet d'accord et, euh, et du coup ça a bien marché pour ce pour ce pour, projet pour ouais. compile ouais, ça du coup en fait le, le, le truc, c'est que tu inscrit tu te mets un profil et euh, tu dis une somme que tu veux tu veux que tu veux atteindre et en fait euh, tu as un, un certain temps pour atteindre cette somme mmh. et si tu l'atteins c'est bon si tu l'atteins pas euh, c'est remis à zéro c'est bien ouais, ça les temps, ouais. les temps sont ouais. sont, sont reversés, reversés au et euh, donc ça vous l'avez fait sur la compile on l'a fait sur la compile et du coup vu que ça a bien marché en fait on a fait pareil pour notre cd et, et euh, pareil du coup aussi. on a réussi à on a atteint on a atteint notre but pour euh, pour pouvoir du coup justement avoir de l'avance pour pouvoir payer euh, bah, tout ce qui est pressage, tout ce qui est SDRM, tout ce qui est tout fin, toute la merde à faire pour un CD quoi. Oui parce que finalement il y a pas mal de coûts cachés, il ne suffit pas juste d'enregistrer, de multiplier les, les galettes. Euh, Est-ce que comme je sais qu'il y a pas mal de groupes qui nous écoutent et qu'on est un peu sur, sur des gens qui s'intéressent à ce genre de choses, c'est quoi le budget pour sortir un disque comme ça en, en grande fourchette, hein, même si c'est que. En ouais. grande fourchette, ça, après ça dépend de, de l'envie. De, de la forme qu'on veut donner au CD, de son packaging, mais à mon avis, il faut prévoir entre 1000 et 2000 euros pour avoir quelque chose de correct en quantité assez suffisante pour en faire une petite promo sympa. quoi D'accord. Parce que l'objectif de ce type d'enregistrement, donc euh, rappelons-le, ça a été enregistré euh, en plusieurs fois C'est-à-dire pas vraiment dans un studio professionnel où vous auriez réservé euh, des non, jours Non, non, en fait justement là on a voulu faire un CD un peu, euh, un peu à notre image quoi. On voulait un, truc, un son un peu garage, un peu, euh, un peu particulier qui a, qui a du, du grain quoi, déjà de base Et du coup euh, c'est vrai que ça a bien collé justement avec Moustique qui est a, qui a, qui a un enregistreur à, à bande Et euh, ce côté-là, cassette vintage, euh, ça nous a collé... Euh, ça nous collait très bien Et du coup c'est vrai que ça, ça s'est fait Dans un garage Et dans une pièce dégueulasse C'est un peu Le truc fait à l'arrache nous... C'est ce côté là qu'on qu'on trouvait, qu trouvait pas mal quoi, qu à lequel on s'attachait ouais. et euh, pour certains ça pourrait paraître comme étant euh, de se tirer une balle dans le pied d'enregistrer en bande à l'heure où, où forcément il y a un niveau d'enregistrement de, de, de spectre de place que prend la musique sur le spectre sonore très très basse très aiguë avec des trucs très produits très compressés pour que justement quand on passe d'une radio à l'autre on entende plus son morceau que celui euh, qui aurait été enregistré moins fort dans les années 80 etc ouais. euh, vu que même les trucs qu'on ressort aujourd'hui en compilation on les remasterise ouais, pour justement ouais, ouais. que ça colle à ce son moderne etc D'aller un peu à l'antithèse et bosser un peu Sur des sons vintage euh, ça, vous, euh, ça fait pas peur Ou c'est vraiment assumé esthétiquement Comment ça se passe bah, Comment on prend ce choix là bah, C'est assumé esthétiquement parce que c'était Un son que nous à la base on aime bien On trouve plutôt sympa puis à l'heure aujourd'hui Où tout est numérique bon, on trouvait ça assez euh, Assez sympa de revenir un petit peu aux sources Aux sources de la musique C'est ouais, ce que t'es là C'est vrai que bah, déjà ce son là euh... Nous, nous plaît bien quoi Puis en mmh. plus ça, ça va aussi euh, C'est pas forcément l'antithèse Parce qu'il y a quand même euh, Il y a un retour pareil... progressif euh, Vers la bande Ouais vers la bande ouais. rien que déjà le re... ce qu on a... Les gens euh, maintenant Achètent quand même pas mal de vinyle Ce qui a été oublié pendant un temps Et là remarche bien enfin ça Ce côté là aussi Ce côté euh, re retour euh, Retour à, au simple et efficace Comme on voulait quoi Après euh, c'est vrai que ça c'est un CD qui nous, qui nous tient à cœur et qu'on va vendre aux gens, euh, enfin qu'on va vendre aux gens, qu'on va, qu va mettre en vente sur, le, sur, les, sur les concerts et tout. Mais c'est vrai qu'en même temps, du coup, là, on, on part sur un autre projet de, de, de, de démo vraiment euh, avec juste trois morceaux euh, enregistrés justement euh, numériquement, mais euh, du coup, comme tu disais, avoir un spectre plus large, un truc euh, un peu plus léché, quoi, peut-être euh, qui, qui sera un peu moins. Euh, comme on, comme on le voulait, mais du coup, comme on a notre objet à nous, euh, qu va, que les gens, euh, que, que le public euh, vont pouvoir retrouver chez eux, après, bah, bah, on va se faire un pro, un, une démo euh, bah, pour les radios, pour, euh, pour, la, la, presse, pour euh, ouais. la presse et tout, un truc un peu plus léché, ouais, euh, un peu plus dans les normes du coup. Oui, oui bah, enfin, c'est plus dans les normes que léché, parce qu'on ouais. peut très bien lécher ouais. un truc à bande, et je oui, suppose voilà. que ce que oh, vous oui, avez non. essayé de faire. Bah, donc, bah, oui, c'est oui, euh, voilà. ouais. oui, vrai, plus dans les normes. Ouais. Et euh, du coup, vous parliez de Support, vinyle, de machin, de trucs. Dans un premier temps, le disque, vous le sortez en alors certes il y a un retour du vinyle Mais il ne faut ouais. pas rêver maintenant hein. Les parts du marché c'est quand même oui, oui, dans oui, l'ordre oui. CD numérique puis vinyle Il hein. ne faut oui, pas non sûr. plus déconner Même si ça reprend des <rire> parts de marché oui, oui, C'est oui, plutôt que oui, les oui, autres oui, en perdent Et que ouais. du coup <rire> le, part de, voilà, le vinyle reste ou, ou, ou augmente un petit peu Mais voilà Du coup vous avez prévu de le sortir sous quel format Alors Là on va avoir juste bah, CD, un simple CD pour celui-là après euh, on verra euh, si jamais euh, oui. ça marche bien, si on en est vraiment content, les gens les gens sont demandeurs. Euh, vrai un que vinyle. Ça, ouais, un mmh. vinyle nous tiendrait bien à cœur. Pour l'instant c'est pas notre priorité parce que aussi c'est vrai que ça coûte de l'argent. Bien quoi. sûr, il y a une réalité économique. Mais, euh, mais si on arrive à, à retomber sur nos pieds euh, après, après la sortie de ce CD et tout, c'est vrai que ça nous tiendrait à cœur d'avoir un vinyle. Ouais. Carrément. Okay. Et à part les musiques enregistrées, cette sortie de disque, du coup, dans les projets, euh, voilà, ou dans la boîte, quelques concerts. as pu en citer un premier, mais il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. Ben on a du coup, euh, ben, on a guéri le 1er mars. Oui, mars. Ouais, pour le bar baraton Le ouais, euh, ou, ouais. du coup, ben, le principe c'est simple, c'est euh, des groupes dans, dans plusieurs bars, hum. mais qui se suivent, du coup. Euh, et bon, on, fera, euh, ouais. on sera, je crois, à 21 h au... au bar de la poste au Bar de la Une heure, une semble... sais plus. Ah, très bien. Ça, après c'est c'est des, des plages horaires assez larges vu que on sait pas trop comment les gens vont arriver, et quand est-ce qu'ils vont repartir. Mais pendant bon, ces eaux-là, et euh, du coup le concert de Van Parias. Euh à la fourmi euh, le 21, 21, 21 décembre le 21 mars ah, ouais du coup Van euh, bah bonne paria soit un groupe euh, un groupe euh, bien bien sympa actuel qui qui fait son qui fait son petit buzz et euh, et qui nous qui est pas complètement indifférent de, de nous quoi dans le style du coup euh, ça colle bien c'est cool quoi il y a de plus en plus de groupes Qui qu essayent de trouver un petit peu un entourage Alors même s'il est tout petit euh, Même si c'est euh, rien du tout Un petit label associatif ou un machin ou un truc Est-ce que pour l'instant euh, la question se pose pas Parce que finalement euh, vu enfin le. le. Au fur et à mesure ouais. il y a besoin d'un peu plus Mais euh, vu votre développement pour l'instant Vous arrivez à faire vous même Est-ce que vous avez déjà réfléchi, tendu des, des mains Pour essayer d'aller voir à droite à gauche Alors un label c'est un grand mot Mais ouais. peut-être sur ce type de partenaire ou quoi ouais, ouais, bah, C'est vrai que nous on Enfin Déjà, nous, on n'y connaissait rien à la base, quoi. Donc, euh, ouais, c est pas... c on est, enfin, on est vraiment. Pas du milieu on n'avait pas quelqu'un qui nous disait expliquer oui. comment fallait faire et tout alors du coup là c'est vraiment euh, chaque enfin on fait on fait notre merde après si, euh, si y a moyen euh, on serait euh, carrément ouvert quoi mais euh, là ça n'a pas été le démarchage pour l'instant quoi c'est euh... on voulait vraiment monter notre petit notre petit euh, notre petit bébé quoi ouais. notre, notre projet sur ouais. notre truc à nous quoi et après ben ben ouais voilà on en... tout de suite là c'est pas le cas quoi mais après, ouvert euh... à toute proposition voilà, voilà. la après, question s'est jamais posée déjà enfin euh, là on a quelques projets à côté enfin il y a les cd mais euh, le, le, les concerts pardon mais euh, c'est vrai qu'en parallèle là bah, on attend toujours la réponse euh, du printemps du printemps de bourges, printemps de bourges euh, ouais, auquel, auquel vous, on avez, vous avez été présélectionné effectivement en, ouais, en tant que présélection donc on attend ça d'ici euh, je pense une ou deux semaines je dans ouais. mmh. ces eaux là quoi et on a aussi euh, le tremplin euh, de esprit la... musique de la caisse d'épargne ou ouais. Où les gens doivent voter dans. Ils ont un vote par jour par région. Et nous, du coup, on est dans la région centre Auvergne-Limousin. Et, et du coup, bah, ça marche plutôt pas mal ouais. parce que pour l'instant, on est premier et, euh, et les gens continuent de voter. Et on ils ont a besoin de vos votes. Vote. D'accord, voilà. Un moyen facile de vous filer un petit coup de main, c'est déjà ça. ça. Ah, ah euh, ouais, carrément. Ce on... serait parce qu'en plus, être premier, enfin, ça dure un mois. Du coup, ça a commencé le 4 janvier, ça termine au 8 février. 8 février. Et euh, au bout de ça, bah, si, si t'es premier, tu quand même pas mal de... Enfin, il t'offre des supports de promo, oui. il t'offre... T'es sur la compile Esprit Musique, qui est distribué partout, et, et il te file de la thune, donc, enfin, un, un bon tremplin, quoi, un vrai, un vrai bon tremplin. Ouais. Ok. Euh, pour finir, si les gens veulent justement aller plus loin, trouver ce lien pour aller voter, mais ouais. évidemment, écouter un peu plus de musique, avoir une idée des visuels, de l'esthétique globale du groupe, euh, ils peuvent vous retrouver où, sur la toile alors ben, sur euh, sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, il hmm y a un site qui est un, notre site internet, johnnyjine.fr, qui est en construction et qui devrait voir le jour d'ici la fin du mois de janvier théoriquement. D'accord. Euh, avec un soundcloud qui devrait euh, qui devrait qui sortir devrait dans suivre, le camp euh... ou, ouais, ou autre hein, hum qu'on qu va mettre en, en relation. Mais euh... et pour l'instant, ben, jusqu'au mois de jusqu'au 8 février, c'est sûr, on est encore écoutable sur le site d'esprit musique. D'accord. Parfait. Et, et voilà. Et je, ouais, ouais, euh, le tour, le tour, le tour fait, hein. là c'est déjà pas mal. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. On va bah, se quitter avec I'm Crazy, un autre morceau à vous que je vous laisse ah. présenter pour pour finir. Ben bah, là, bah, là sur ce morceau-là, bah, c'est celui qui qui clone nos concerts et, et le P aussi, quoi. C'est le, le le morceau bah, justement là où on pourra retrouver un peu plus le côté euh, qu'on disait Hives, enfin euh, vraiment énergique et simple et euh, comme on aime, quoi. Et ouais, du coup c'est ça, c'est I'm Crazy. Merci. Parfait. Merci à vous. Merci. Merci. Salut. Salut. Oh mm -hmm.